tomber dans, dans le pessimisme et au contraire c'est une opportunité magnifique croire à ce qu'on fait au-delà de, de son propre jugement on se, on se sent bien en le faisant l'être humain comme valeur centrale comme proposition sociale c'est une direction il y a un futur il y a un futur grand il y a un futur humain faites les choses depuis votre cœur <rire> allons-y maintenant